ça Te voilà Je savais que tu t'en sortais. Regarde ça C'est ça que tu voulais, hein Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien Mais on a gagné Les amants prennent la fuite Ne vous approchez pas, espèce de Schweinung On n'avait pas gagné On n'a pas en retraite Vous allez crêver vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. va enfin, femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, les hommes seront morts pour rien. Attends, attends, attends. attends. Ils pensent qu'on va rester là ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... ni même à s'approcher de leur QG. Et c'est toi qui vas prendre le château tout seul Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par l'arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Grissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. Ah. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens petit frère, ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Quand on verra ta fusée, on passera à l'attaque quoi qu'il arrive. On t'a fait confiance. On t'a confié nos vies, Démé. machine dégueulasse sans répit sans pitié une fois dedans il n'y a que deux solutions la mort ou la survie Autre sort d'armes, ce C'est pas mon jour. Ça <t 'en> plus rien à craindre de vous maintenant. On doit se débarrasser de ces canons. Ennemi, ce sera pas facile. de se Tout ce que vous avez! On doit rouler! Coupe-toi! Écarte-toi de la porte! On va utiliser ce canon! n'étaient pas des soldats d'élite super équipés comme les allemands, contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on ne s'était pas entraîné pendant des années, mais on avait la volonté, la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice. Idrisa, oh Dieu non, non, y... Regarde tes drisses, nous sommes des rois. Je suis fier de vous et de ce que vous avez accompli. Merci mon commandant. Faisons une photo pour la postérité.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 et j'en suis fier.